Mon Dieu, il faut que je me rappelle, parce que ça fait si longtemps. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à, à faire de la guitare. Et puis, euh, j'ai entendu un disque de deux guitaristes. Euh, ça a changé ma vie toujours. J'ai demandé à mes parents de m'acheter une guitare, puis ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Il a fallu que je lave des voitures pendant quelques mois, avant de pouvoir me payer ma première guitare, une Yamaha. Pourquoi tu as choisi la guitare? Parce que c'est un instrument. J'aimais le son. C'est le son qui m'intéressait. Puis... Mais ce n'était pas les autres guitares. C'était la guitare classique qui m'intéressait. J'aimais le son de la guitare classique. Julien Bream, c'est le plus grand guitariste à avoir touché euh, les cordes d'une guitare et d'un lutte en passant. Pas toi? Non. <rire> c'est en fait à Paris que j'ai décidé que je vois dans un opéra qui s'appelle « Didon et aînés » de Henry Purcell que je faisais avec le luthiste américain Stephen Stubbs, une production avec le Conservatoire de, de Paris. Et quand on a fini les représentations, parce qu'on a donné trois représentations de l'Opéra, et quand on a fini les représentations, j'ai pris mon lutte, je l'ai mis dans son étui, et je savais que je fermais l'étui pour la dernière fois dans un contexte professionnel. Je n'ai plus jamais joué euh, dans un contexte professionnel par la suite, parce que c'était pas très agréable de jouer avec des musiciens professionnels. Je trouvais ça trop intimidant, puis je les trouvais pas tellement gentils. Alors euh, j'ai arrêté de faire ça. Dans son petit cocon, dans son petit bureau, pour joindre les deux. l'on s'en son cœur, il ne donne pas de soin Et quand ils partent, ils s'enfuient avec toutes les économies Parce que la guitare a toujours été au centre de ma vie de la... du jour où j'ai commencé à jouer jusqu'au jour où j'ai commencé à fabriquer des instruments. J'ai joué du luth pendant quelques années. La fabrique des instruments de musique, ça a commencé par le luth. Puis ça s'est euh, dirigé vers la fabrication de guitares classiques. Dès mon premier lutte, les instruments ont été bons. Je présume que j'avais un talent naturel avec mes mains. Euh, les luttes ont tous été bons, j'en ai vendu plusieurs. Puis à un moment donné, c'est l'appel de la guitare qui est revenu, puis j'ai décidé de, de recommencer à pas de recommencer, mais de commencer à construire des guitares. Papa, penses-tu que ça aide que tu sais jouer de la guitare? Oui. Pourquoi? Ça aide dans quel sens? Bien, ça me donne une... de connaître le son de l'instrument. C'est très significatif. Connaître le feel de l'instrument, ça, ça aide? Oui, entre autres. Parce que tu peux juger tes instruments mieux? Oui. Est-ce que tu es sévère sur toi-même? Oui. All of the above. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une guitare? Le son. Comment tu achieves un bon son? Tu poses des questions sans... oh, Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce qui définit un bon son pour toi? Que la guitare résonne bien, Léa, que la guitare donne un beau, un beau coloris, que. Tout ça. Comment toi tu fais pour que tes guitares aient ça Léa, je fais de bons assemblages, je fais. Euh, je m'organise pour que les guitares soient, soient bien montées, je m'organise pour que les étapes soient faites lentement, je m'organise. Pour travailler avec perfection, je m'organise à créer un design qui me plaît. Ça ça fait, d'après moi, des guitares qui sont de bonne qualité. Je peux pas, j'ai pas de contrôle sur le reste. Je change les, je, je, je, je travaille avec les, les paramètres que je connais. Puis faire une guitare, c'est la compilation de milliers de paramètres en fait. Alors celle-là, ça va à Tokyo très bientôt. Là, ça on va chez le guitariste, euh, le meilleur guitariste au Japon qui s'appelle Yasuji, Yasuji Ohagi. Yasuji Ohagi. Yasuji Ohagi. Yasuji Ohagi. Je lui envoie parce qu'il est intéressé de faire la connaissance de militaire et puis c'est lui qui va me représenter en Asie.